Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie de la région cisclaviculaire. Pour cela, on adoptera le plan suivant une introduction, les limites de cette région, l'anatomie de surface, les constitutions anatomiques, notamment l'aponévrose cervicale superficielle, le plan musculo-aponévrotique moyen. Le plan musculaire profond, les principaux troncs artério-veineux, les principaux troncs nerveux, et on va faire une conclusion. La région susclaviculaire est une région de transition entre le cou, le médiastin et le membre supérieur. Il y a plusieurs plans de couverture qui couvrent cette région. Et est traversé par des éléments vasculonerveux importants, lui conférant une organisation complexe. Concernant les limites de cette région, c'est une région de forme triangulaire avec un sommet supérieur et une base inférieure, comme vous voyez à ce niveau-là. Cette région est limitée en avant par le bord postérieur du muscle sternocléido-mastoïdien. en arrière par le bord antérieur du muscle trapèze et en bas par la clavicule. Concernant l'anatomie de surface, cette région qu'on a déjà mentionné elle est de forme Triangulaire. Elle présente une dépression qui s'appelle le creux cisclaviculaire. Elle est recouverte par une peau fine avec un tissu cellulaire sous-cutanique qui contient des branches de plexus cervical superficiel et la veine jugulaire externe. Maintenant, on va parler de la constitution anatomique de la région. Cette région est formée de la superficie vers la profondeur par l'aponévrose cervicale superficielle, comme vous voyez à ce niveau-là, le plan musculo-aponévrotique moyen et le plan musculaire profond. Maintenant, on va parler de l'aponévrose cervicale superficielle. Il s'étend de en bas de la clavicule, en avant du muscle sternocléido comme vous voyez à ce niveau-là, et en arrière par la gaine du muscle trapèze. Elle est traversée par la veine jugulaire externe. Concernant le plan musculo-aponévrotique. Moyen. Il contient le muscle homoïdien, comme vous voyez à ce niveau-là, qui s'insère sur l'os ioïde. Il se termine en dedans vers l'incisure coaquide de l'homoplate. Il divise la région en deux triangles, le triangle homoclaviculaire en bas et le triangle homotrapésien en haut. L'arcade cervicale moyenne, et le muscle homoïdien et il est traversée par la veine jugulaire externe. Pour le plan musculaire profond, ce plan est formé principalement par les trois muscles scalines. Ces muscles ont des insertions communes sur les apophyses de transverses des vertèbres cervicales. Le scalène antérieur se termine sur la partie moyenne de la première côte, alors que le scalène moyen s'insère sur la partie postérieure de la première côte. Le scalène postérieur se termine sur la partie postérieure de la deuxième côte. Ces muscles se séparent en bas en délimitant des interstices qui laissent passage à des éléments vasculonerveux importants, notamment l'artère sous clavier qui passe entre le muscle scalène antérieur et le muscle scalène moyen, et le plexus brachial qui passe entre ces muscles. Concernant les principaux troncs veineux, on a les artères sous-claviaires droite et gauche. Concernant leur naissance, l'artère sous clavière gauche, ils naissent de la crosse de la horte à gauche et l'artère sous clavière droite, ils naissent du tronc brachiocephalique à droite. L'artère scapulaire postérieure, comme vous voyez à ce niveau-là, qui est une branche de l'artère sous-clavière, elle naît de l'artère sous-clavière, et elle passe en arrière entre les branches du plexus brachial. Pour les troncs, Veineux, on a la veine sous-clavière, comme vous voyez à ce niveau-là, qui naît de la veine axillaire. Elle passe en avant et en dedans de l'artère sous-clavier. et elle est séparée d'elle par le scalène antérieur. Il se joint à la veine. Jugulaire interne, comme vous voyez à ce niveau-là, pour former le tronc ou la veine brachiocéphalique. La veine jugulaire externe, elle naît au niveau de l'angle de la mandibule, comme vous voyez à ce niveau. Elle est oblique en bas et en dehors et ils suivent le bord postérieur du muscle sternoclédomastoïdien et se jettent dans la veine sous-clavière. Il perforent le triangle homoclaviculaire. Pour les troncs nerveux, on a le plexus brachial, avec ses trois troncs secondaires, siège en arrière et au-dessus de l'artère sous clavier. On a aussi le nerf phrénique comme vous voyez à ce niveau-là, et on a la branche externe du nerf accessoire. On a aussi la branche susclaviculaire du plexus cervical superficiel. Alors, pour conclure, la région sous est une région de transition entre le cou et le membre supérieur. C'est une région de forme triangulaire à sommet supérieur et base inférieure. Elle est traversée par plusieurs éléments vasculonerveux, notamment l'artère sous-clavière et le plexus brachial.